J'enregistre cet audio boost depuis un nouveau mastermind pas celui où j'étais l'année euh, la semaine dernière que j'ai quitté du coup parce que ça faisait un an maintenant que, que j'étais celui de romain collignon et là j'ai rejoint celui d'Alexandros et je vais pas te mal de mastermind aujourd'hui même si c'est un sujet passionnant mais je vais te parler du hot seat qu'on a fait à tour de rôle chacun durant ce mastermind passe devant tout le monde avec une un challenge alors c'est pas obligatoire hein. on expose son challenge et puis pendant trois quarts d'heure tout le monde nous apporte des solutions des réponses des euh, questionnements et bah, au début je voulais parler de choses un peu superficielles, hein, du style euh, comment euh, créer un planning éditorial qui soit efficace et qui m'apporte des prospects tu vois des trucs euh, passionnants parce que j'aime beaucoup le marketing j'aime beaucoup créer du contenu et puis, je me suis dit, euh, allez, on va leur apporter un truc lourd. Je suis là pour me rendre vulnérable, pour être challengé sur des choses euh, profondes dont je n'aurais pas forcément l'opportunité de le faire à d'autres occasions. Et du coup, j'ai parlé euh, de ma peur de réussir, qui est une peur inconsciente, parce que consciemment, je l'ai identifiée, je l'ai comprise. Alors, je ne vais pas te faire... Euh, tout, tout le résumé de ce qu'on s'est dit mais par contre il y a un point sur lequel j'aimerais porter mon attention c'est cette notion de bonté à un moment donné on me demande que veut dire ton prénom et euh, je lui ai dit euh, ligne ça veut dire euh, esprit vif et n bonté donc mon prénom mon nom veut dire « été », et donc en, si tu veux que je te la fasse en chinois, euh, ça, ça se dit « Sha Ling En ». Et du coup, alors moi je ne suis pas trop dans ces trucs-là normalement, mais euh, je suis ouvert d'esprit. On m'a dit « Voilà, souvent, le choix de ton nom va… Euh, » qu'on ne me l'a pas dit comme ça, hein, « Mais va euh, influencer un peu le cours de ta vie. » Et c'était très fort parce que je pense qu'ils avaient un peu raison. Le fait qu'on m'ait appelé Lingen, donc n voulant dire bonté, et eh ben j'ai eu peut-être plus tendance que la moyenne des gens à mettre un focus là-dessus. Pour des très bonnes raisons, j'espère, hein, en tout cas liées à ma foi. Euh, quoi Je le sais, c'est juste que euh, je ne suis pas non plus euh, <rire> mère Teresa, tu vois. Mais aussi pour des mauvaises raisons. Notamment... La volonté de plaire aux gens, c'est une fausse apparence de la bonté. Je veux plaire aux gens, je veux être agréable pour les autres, pour leur apporter, euh, voilà, pour leur apporter quelque chose d'agréable, mais au fond, je cherche à être à, être à ce qu'on m'aime qu qu en fait. Autre manière d'être bon, d'être faussement bon, c'est d'être calme, de ne pas déranger d'être discret pour laisser plus de place aux autres. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de trois manifestations possibles de la bonté qui peuvent transformer ton business et ta vie. J'aimerais te parler de la bonté en étant authentique, de la bonté en étant fort et de la bonté en étant un leader. Alors la première chose, c'est que c'est important d'être toi-même, d'être bon en étant toi-même, en étant authentique. Pourquoi Parce que si on est bon en étant quelqu'un d'autre, déjà ça se sent. Je ne sais pas toi, mais moi je le sens. C'est bah, Typiquement, j'ai l'image de quelqu'un de timide. Personne qui est timide, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ne veut pas déranger, veut laisser plus de place à l'autre. Sauf que, en n'étant pas toi-même, tu te mens à toi-même. et un conflit intérieur qui n'aide pas non plus les autres. Et ça c'est important que tu sois toi-même. D'ailleurs, c'est un peu bizarre de te dire ça. Mais si tu n'es pas quelqu'un de bon, fais un effort pour être bon, mais fais pas semblant d'être bon. Je ne sais pas si tu vois la nuance. On va pas rentrer dans, dans le détail. Mais ça c'est important d'assumer pleinement qui on est. Alors, quelle est la définition de bonté En tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est que quelquefois je vois des comportements que je n'estime pas bons, ok Je mets des guillemets parce qu'on n'a certainement pas la même définition de la bonté. Et ça marche en fait, des gens un peu cash dans la vie, un peu brut. Moi, je ne suis pas comme ça et j'ai appris à l'accepter. Parce que pendant longtemps, tu vois, j'étais... Ça, par exemple, quand je discutais de politique, j'étais toujours le gars à, à être plutôt centre, à nuancer. Ouais, non, la gauche, c'est un peu trop ça et la droite, c'est un peu trop ça. Moi, je peux... Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que la bonté ne veut pas dire... La discrétion ne veut pas dire s'effacer. Sois toi-même dans le respect des gens, évidemment. Deuxième chose, la bonté va... Avec la force, en tout cas la vraie bonté, si tu me permets. Si tu es bon et que tu vois quelqu'un tomber par terre, tu vas l'aider à se relever. Ça, c'est assez évident parce qu'on est dans le monde matériel et physique et euh, ça se voit. Mais dans tout ce qui est invisible, dans ton business par exemple, est-ce que tu fais preuve de force, d'action et ça, j'aimerais vraiment insister sur ça parce que les coachs, souvent, on est beaucoup dans la réflexion. Et il n'y a rien de mal. Hein? Euh, C'est-à-dire, si tu savais toutes les pensées qu'il y avait dans ma tête toute la journée, les livres, les masterminds, ouais, moi, je suis à fond dans la réflexion. Mais soit à fond dans la réflexion en étant à fond dans l'action. Parce qu'il y a une réalité économique hein, et physique et, et, et, euh, et business. C'est que si tu n'es pas suffisamment dans l'action, tu n'auras pas de résultat. Et du coup, tu ne pourras pas vivre de ton activité. Donc ça, c'est important que tu sois bon dans l'action en étant fort. Une expression de la force, c'est l'action. Et que ce ne soit pas une bonté faible. Et troisième point que j'aimerais te partager, c'est la bonté dans le leadership. Un exemple que je peux te donner, c'est que euh, bah, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est cette idée d'être bon d'être un peu je cherche à plaire aux gens aux gens de mon équipe je vais leur demander et s'ils sentent que c'est pas bien je vais, je vais je vais je vais je vais y aller un peu à reculons les clients je vais essayer de de plaire aux clients de leur donner ce qu'ils veulent et d'en faire toujours toujours un peu plus mais peut-être pas toujours pour des bonnes raisons et un leader c'est à un moment donné se dire ok là je vais un peu à contre-courant les gens ils vont peut-être pas me suivre, ils n'ont peut-être pas totalement compris. Euh, ça va leur paraître peut-être brusque et insensible que j'aille à l'opposé de ce qu'ils pensent. Mais je suis un leader en fait. Et je pense que c'est bon pour moi déjà, mais c'est bon pour le futur. Et un leader, il va réfléchir au futur. C'est-à-dire que si tu réfléchis en termes de bonté que sur du court terme, tu vas prendre des choix qui vont potentiellement nuire au long terme. Et un bon leader, c'est celui qui cherche la bonté sur du court, moyen et long terme. Et à la limite, j'ai plus envie de dire qu'il va chercher sur du moyen et long terme sans sacrifier le court terme. Mais si parfois, il doit sacrifier des choses sur le court terme, il faut le faire. Typiquement, <coughs> ces dernières années, j'ai un peu sacrifié mes amis, par exemple. Euh, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, j'ai un peu une idée. Mais en fait, je le fais pour moi, pour ma famille, pour mon business, pour les clients, pour toi. Pour moi, c'est important de savoir faire preuve de, de sacrifice un peu. C'est-à-dire que cette bonté-là, parce que euh, sur le court terme, la bonté, ce serait de passer un coup de fil à tous mes amis tous les mois pour prendre leurs nouvelles. Et non, je ne veux pas être dans ça. Par exemple, ce mois-ci, c'est la deuxième fois que je suis en mastermind. C'est peut-être le sixième, septième jour que je laisse mon épouse seule avec ma fille. Je pourrais culpabiliser, mais Lingen, t'es pas un bon mari, t'es pas un bon père. Alors, c'est pas l'idéal. Je fais rarement ça dans l'année normalement, Quoi, autant de fois. Mais par contre, je culpabilise absolument pas. Pourquoi Parce que je suis pas là genre à la plage en train de faire, de, de souffrir. De, non, justement de, de, de bronzer en faisant rien pendant que ma, mon épouse s'occupe de ma fille. Je suis en train, là, même si je prends énormément de plaisir, que je m'amuse, en train d'investir dans ma vie professionnelle, mais ma vie familiale aussi. Donc la bonté, c'est aussi cette capacité à avoir plus moyen et long terme. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te fait y réfléchir et euh, bah, n'hésite pas à réagir en commentaire à cet audio boost. Je serais ravi de t'entendre. Et tu le sais, on a un programme qui s'appelle le programme Coach en Mission. Si on fait ce summer camp et on fait ces audio boosts, c'est aussi en toute transparence et j'ai non seulement j'ai aucune honte à le dire mais je t'encourage à faire la même chose, c'est aussi pour te donner un aperçu de ce que tu peux vivre. J'allais dire au quotidien, mais ouais, quasiment au quotidien avec nous. Avec moi, avec mon équipe, avec les autres membres du programme Coach en Mission que je kiffe. Euh, et si tu veux vivre ça, ce, cette bonté, cette bienveillance, mais sans être faible, sans être euh, désaligné et non authentique, sans manquer de leadership, on peut t'aider là-dedans, à travers qui on est, à travers la communauté, mais aussi à travers des... Conseil concret. Donc, si tu es intéressé, je t'invite vivement, vivement à postuler. C'est très simple. En dessous de cette vidéo, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu remplis tes coordonnées très brièvement, et puis tu accèdes à une vidéo. Cette vidéo va te présenter le programme Coach en Mission. Je le fais rarement normalement comme ça. Normalement, tu sais, voilà, c'est toujours un peu caché et puis on parle du prix à la fin, etc. Quand on parle du prix que au téléphone. Là, tu as toutes les infos sur le programme Coach en Mission. Pourquoi Parce que c'est une offre de lancement et que bah, je ne pouvais pas prendre tout le monde, tout le monde, tout le monde euh, en appel. Donc, cette vidéo va faire un filtre. Tu regardes cette vidéo, ça t'intéresse Génial. On se fait un appel et on voit si c'est bon pour toi. Ça t'intéresse pas C'est génial. J'espère que tu trouveras autre chose de plus adapté à ta situation. Et si tu hésites, bah, c'est génial aussi. On se fait un appel, on discute. Et puis, si tu as quelques questions, quelques... Euh, des choses qui te retiennent, bah on en discute. Et, et euh, évidemment, tu es libre. Tu seras libre de faire le choix que tu voudras. Je te souhaite le meilleur. Une, me une bonne journée. Euh, ouais, j'ai envie de t'encourager à, à continuer à être bon. Et à continuer à être dans l'action. Et si c'est avec nous, c'est cool. Si c'est pas avec nous, c'est OK. Je te dis à très bientôt. Ciao.